Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien mes différents secrets, tous les secrets que j'utilise et que j'ai gardé pour moi, mais que je vais te livrer aujourd'hui sur cette vidéo pour obtenir un taux maximal de remplissage sur Airbnb. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, ça, ça se passe tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça tu recevras eh bien, tout simplement deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'Airbnb bien évidemment, je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat puisque tu le sais aujourd'hui, moi je suis entrepreneur depuis quasiment 25 ans maintenant et aujourd'hui je fais notamment de la sous-location professionnelle immobilière et également de la conciergerie d'appartements et je fais forcément de la location saisonnière, location courte durée sur Airbnb et donc j'en parle, et eh bien très souvent cette chaîne YouTube donc abonne-toi dès maintenant et avant de commencer je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première c'est sur et eh bien comment créer un business dans l'immobilier sans posséder de biens mais en faisant de la courte durée sans apport et sans aide des banques avec des résultats rapides, ça s'appelle la sous-location professionnelle immobilière. Et deuxième formation gratuite que je vais t'offrir tout de suite, et eh bien c'est comment créer une activité, comment créer un business, encore une fois, dans l'immobilier, mais cette fois-ci au service de propriétaires qui ont déjà des appartements, tout simplement en proposant des prestations de services autour d'une conciergerie Airbnb d'appartements. Je te propose donc deux formations gratuites à découvrir tout de suite dans la partie description et ça permettra à toi aussi de créer un business dans ta ville autour de ces activités. Donc aujourd'hui, on va voir mes différents secrets, mes différentes astuces pour bien évidemment Obtenir un taux de remplissage maximal sur Airbnb, mais quand je dis Airbnb, c'est sous-entendu et eh bien sur les différentes plateformes qui nous permettent de faire de la location courte durée. Alors déjà, avant toute chose, à mon sens, il faut déjà avoir sa stratégie, sa stratégie tarifaire, sa stratégie sur la location. Est-ce que tu veux plutôt faire de la location moyenne durée Est-ce que tu veux plutôt faire de la location courte durée Parce que ça, bien évidemment, ça vient complètement conditionner le taux de remplissage. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux plutôt louer au mois où tu veux plutôt louer sur plusieurs semaines etc eh bien il faut que tu sois clairement dans cette stratégie. ce n'est pas du tout la même que la stratégie courte durée. Je m'explique si tu as effectivement des réservations un peu perdues dans ton calendrier sur le mois et les mois suivants tu es d'accord avec moi que tu pourras jamais jamais et eh bien faire de la location euh, sur plusieurs semaines voire au mois parce que tout simplement bah, tu auras des, des des réservations qui seront un peu perdues un peu partout, tu auras des trous de partout et donc ça sera quasiment impossible. Donc si tu veux remplir à 100% ton calendrier très rapidement, bah effectivement la solution c'est d'aller tout de suite sur location plutôt moyenne durée, c'est-à-dire avoir une politique tarifaire qui fait que automatiquement et eh bien la personne qui va réserver ton logement va avoir une remise substantielle, une remise conséquente qui va lui permettre justement d'aller et qui va te permettre à toi aussi eh d'aller chercher tout de suite des réservations plutôt longues. Alors, ça veut dire aussi bien évidemment qu'il faut ouvrir le calendrier le plus longtemps possible. J'ai envie de te dire au moins six mois à l'avance parce que si tu ouvres ton calendrier que sur le mois ou sur le trimestre comme te proposent les, les, les différentes plateformes, bah là malheureusement, tu ne vas pas pouvoir euh, t'adresser à ce genre de personnes. Qui sont ces personnes c'est toujours pareil, hein. C'est quand on a une stratégie, c'est qui derrière? C'est qui qu'on cible? Eh bien, on cible forcément les professionnels des entreprises qui ont des besoins pour leurs salariés. Alors, ça peut être des besoins à la semaine, bien évidemment, mais ça peut être aussi des besoins plutôt au mois. Et là, tu dois avoir ces stratégies-là en tête et tu dois dire, OK, moi, je veux remplir mon calendrier tout de suite, rapidement. Donc, on oublie la location compte durée. On est, alors, on laisse quand même son calendrier ouvert pour prendre des réservations à la nuitée l'objectif c'est de pas non plus perdre le scoring euh, sur Airbnb, c'est-à-dire que l'idée c'est pas non plus de perdre son référencement parce que Airbnb va mal le considérer et du coup tu vas perdre ton référencement sur la plateforme parce qu'il va considérer qu'en fait toi tu es plutôt quelqu'un qui loue au mois et c'est pas forcément l'objectif de la plateforme non plus. Donc du coup, tu vas quand même laisser la possibilité aux voyageurs de louer en courte durée, mais la stratégie est directe dès le départ annoncée, c'est la stratégie plutôt moyenne durée. Donc, des grosses remises, comme je te le disais, sur les réservations les plus longues possibles pour que du coup, tu ailles tout de suite chercher plutôt ces appartements-là. C'est aussi bien évidemment renseigner sur Airbnb, il y a des endroits spécifiques, il y en a même deux particulièrement, où que tu dois absolument cocher sélectionné et que tu dois préciser Airbnb comme quoi, eh bien, effectivement, ton logement est disponible avec des tarifications spécifiques pour cette configuration. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, qui se contentent de mettre des, des, des remises, mais c'est pas suffisant. Il y a des options à cocher sur Airbnb pour bien informer la plateforme que bah, sur les locations moyenne durée, et eh bien, tu es ouvert justement à faire des remises et que tu autorises ce genre de réservation pour que du coup, tu aies le meilleur référencement possible. Donc ça, c'est la stratégie. Bien entendu, ça n'empêche pas que tu pourras prendre des locations courte durée, mais l'idée, si tu veux, c'est plutôt de remplir les trous. C'est-à-dire que bah, c'est tout simplement le principe d'un comment dirais-je, d'un verre, et plutôt que de mettre des petites billes dedans, ben on va essayer de mettre tout de suite des grosses billes, d'accord, pour remplir un maximum, et puis après, on va compléter éventuellement avec des petites billes, voire des petits grains de sable pour remplir quand complètement le verre. Ben C'est un peu la même chose, en fait. C'est exactement même la même chose, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher des grosses réservations, ou du moins des réservations à la semaine, à la quinzaine, etc. Et l'idée, c'est qu'entre les trous, on fasse ce qu'on appelle du gap fill, c'est-à-dire qu'on va remplir eh bien, tout simplement les trous. On va plutôt chercher à remplir les trous pour optimiser son calendrier. Donc la technique c'est le gap fill, je vois par exemple avec Best24, on a cette possibilité-là, on l'a aussi notamment avec des outils type Price Labs ou autres, où justement ils te donnent ces, ces différentes techniques pour faire ce genre de choses, mais tu peux aussi toi-même bien entendu paramétrer ça sur Airbnb directement, et tu peux toi-même bah, définir qu'effectivement si entre deux euh, réservations euh, assez longues, bah, en fait tu cherches à remplir tout simplement les trous, voire même aussi tu peux mettre des, ce qu'on appelle des rates, c'est-à-dire que tu peux définir des règles ou euh, bah, si par exemple ton minimum de nuitée, c'était deux ou trois nuitées, bah là, exceptionnellement, si tu as des trous, bah tu vas accepter des une nuitée parce que ton idée, c'est, et le secret de ça, c'est bien ça, c'est bien justement de remplir le calendrier. Donc, en fait, ça va être changer tout simplement sa stratégie en fonction de, en fait, tu as une stratégie de base et après, tu as, as différentes sous-stratégies, si tu veux, qui vont venir eh bien compléter les différentes actions qui ont pu être faites au départ. Donc, tu vois que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, enfin, qui est assez qu'il faut imaginer, qu'il faut même planifier parce que tu peux pas te lancer comme ça en disant « bah j'essaie de remplir et puis je vais modifier les prix euh, en fonction de la concurrence ». Ça, malheureusement, c'est pas les bonnes techniques parce que du coup, ça va venir complètement euh, biaiser la rentabilité parce que remplir ce calendrier c'est une chose, mais après, c'est aussi la rentabilité parce que moi, je peux te faire du remplissage à 100%, mais je vais te dégommer le prix et là, ben évidemment, il ben, n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est de remplir, mais au bon prix et à garder toujours de la rentabilité et, et faire que son activité soit toujours la, la, la plus prospère possible bien évidemment donc une stratégie de base qui est plutôt remplir effectivement tout de suite en location plutôt longue, donc on prend des séjours plutôt longs et on vient faire ce qu'on appelle du gap fill pour remplir eh bien les différents trous qu'on peut avoir et euh, bah, on applique des stratégies qui sont pour le coup différentes pour ces périodes-là. Hein, donc là, on va notamment accepter euh, des réservations à la nuitée, peut-être on va être beaucoup plus flexible sur les réservations, euh, sur la prise de réservation, euh, prise de dernière minute, etc., etc. pour que du coup, on puisse être le plus flexible hein, en termes euh, terme terme locatifs. Donc ça, c'est la première stratégie donc que tu peux avoir. Et la deuxième, donc celle où là, du coup, tu es vraiment sur location courte durée et tu te dis, bah, comment je peux faire pour avoir un taux de remplissage maximal Alors, tu vas me dire tout bêtement, là tout de suite, même je pourrais même te poser la question, de me mettre dans la partie commentaire, qu'est-ce que tu en penses Tu vas me dire, bah tout simplement, je vais faire du yield management, du revenu management. Bien évidemment qu'il faut le faire, c'est évident. Mais c'est qu'il faut quand même, à mon sens, connaître aussi des techniques qui sont spécifiques, par exemple, à Airbnb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a le yield management, effectivement, il y a la politique tarifaire qu'on va pratiquer en fonction des jours de la semaine. Je vois par exemple, bah, le, le, du lundi au vendredi, généralement, on a un tarif qui est inférieur au week-end, c'est évident, hein, tout simplement parce que bah, le week-end, c'est vrai que des, c est, c est des week les week-ends sont quand même les plus demandés, euh, du moins, il euh, y a plus de batailles sur le week-end, il y a plus de personnes qui cherchent à réserver des week-ends et donc forcément, on va avoir une politique tarifaire qui va être un peu plus intéressante. Donc ça, c'est bien évidemment dans le lead management qu'on qu fait tout ça et qu'on paramètre tout ça. On va mettre, bien évidemment, on va essayer d'aller tout de suite sur, eh bien, un minimum de nuitées, parce que, bah, si tu mets deux, trois nuitées, bah, tu apprends que des deux, trois nuitées, et à un moment donné, il y aura forcément des trous. Donc là, pareil, même technique, on utilise le gap fill. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, bien évidemment, les prix, on va avoir généralement, on a des prix haute saison et des prix basse saison. Alors même si tu t'es pas dans une région où il y a forcément beaucoup de touristes, etc. Je vois par exemple sur ma ville, moi, j'ai quand même de la haute saison, même si c'est une ville qui est globalement est moyenne il y a quand même de la haute saison, puisque on a notamment à partir du mois de mai jusqu'à fin août, bah, on a une population qui est un petit peu différente. L'été, c'est quand même une population qui est un peu plus touristique. Et puis, on a des événements sportifs dans ma ville qui font que bien évidemment, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on a plutôt une tarification haute saison et une tarification basse saison. Donc ça, tu dois le, le réfléchir, le travailler pour que du coup, t aies, t aies dans ta stratégie courte durée, bah, que forcément, les prix ne soient pas les mêmes. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui notamment sur Airbnb, eh bien ce moteur, euh, cette application, <coughs> cette, euh, cette OTA, eh bien a son propre algorithme également. C'est-à-dire que pour moi euh, faire du Y management du revenue management, c'est très bien c'est très bien, bien évidemment, on peut faire des belles choses, on, et d'ailleurs certains ont des très bons résultats, et j'ai pas de souci avec ça. Mais si aujourd'hui tu n'en fais pas spécialement, ou tu confies pas des, ça à des entreprises, ou t'as pas de logiciel connecté pour faire ce genre de choses, sache que euh, tu peux quand même tirer ton épingle du jeu par rapport à ça. Et je pense notamment, je pense notamment, au à l'outil Smart Pricing de Airbnb. Alors je sais que j'ai fait partie de ceux et d'ailleurs il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui considèrent que c'est ridicule d'avoir recours à ce type d'outil euh, qui est disponible sur Airbnb. Tu sais, c'est la tarification intelligente puisque l'objectif d'Airbnb, c'est de remplir. C'est de remplir euh, ses calendriers, c'est de remplir les annonces. Alors que toi, ton objectif, c'est de maximiser le profit. On est d'accord là-dessus et là-dessus, je, euh, je suis OK sur tout ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans les périodes de basse saison, euh, notre priorité, c'est quand même de remplir. Euh, ok, c'est de remplir au meilleur prix, mais enfin, c'est quand même de remplir. Parce qu'à un moment donné, on a quand même des charges aussi à payer. Et si tu, tu vois ton calendrier qui ne euh, bah, qui, qui se remplit pas ou qui remplit qu'à 50%, franchement, t'es pas bien. Euh, t'es pas bien parce que tu dis merde, là, en gros, j'ai rien gagné, euh, voire même, j'ai peut-être même perdu un peu d'argent parce que j'y suis pas arrivé quoi. Donc moi, l'idée, euh, et c'est ce que j'avais parlé notamment sur une masterclass, c'est vraiment de, de, de laisser Airbnb faire le job pour vous. C'est-à-dire que Airbnb, c'est un algorithme, c'est un moteur, hein, c'est un système qui tout simplement bah, analyse euh, les actions qui sont faites sur son outil. Et notamment, quand vous laissez donc le smart pricing euh, opérationnel, donc vous activez la tarification intelligente, eh bien pour Airbnb, c'est un signal comme quoi eh bien vous laissez finalement piloter vos réservations. Je vous le dis par expérience parce que on l'a testé, on a fait 100, on a fait avec. Enfin, moi, vous savez, je fais beaucoup de tests et je suis très transparent sur cette chaîne YouTube. Si ça marche pas, je vous le dirai. Je peux vous assurer qu'en activant cette option et en laissant le système faire des propositions, parce que le système va vous faire des propositions, et on va vous dire, bah voilà, par rapport au marché, moi, je détermine que votre prix de base, enfin, votre prix bas s'étend, votre prix haut s'étend. Eh bien, laissez faire le système. Je dis pas qu'il faut forcément aller sur le prix le plus bas, parce que parfois, il va vraiment très très bas, mais laissez-le faire. Laissez-le tourner, laissez-le aussi... Euh, apprivoiser votre logement parce qu'il a besoin de temps ne croyez pas qu'il va forcément aller taper tout le temps dans le prix bas il va quand même essayer de vendre au meilleur prix franchement parce que et c'est vrai qu'à une époque c'était le cas, Airbnb cherchait forcément à aller dans le prix le plus bas pour prendre la réservation, mais nous ce n'était pas notre intérêt. Aujourd'hui pas du tout, moi les retours que j'ai, et les analyses que j'ai pu faire, très sincèrement ce que j'ai pu constater c'est qu'aujourd'hui ce, ce moteur, cet algorithme a vraiment changé, a vraiment évolué. Et indirectement quand vous faites ça, c'est que vous faites confiance à Airbnb. Et ça c'est un signe, c'est un signal pour Airbnb fort, c'est-à-dire vous dites ok, je te fais confiance, remplis s'il te plaît mon calendrier. C'est ça que ça veut dire quand vous activez cette option. Alors, le truc, c'est que donc ça, ça marche vraiment bien, je vous le dis, alors c'est effectivement, ça remplit pas toujours au prix nous qu'on souhaiterait qu'on soit transparent et clair par rapport à ça. Mais enfin, vous remplissez. Je peux vous assurer qu'on est très proche d'un taux de remplissage à 100%, mais on est sur du 90-95%, ça marche vraiment bien. Par contre, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que quand vous connectez un channel manager avec votre annonce Airbnb, eh bien, cette option n'est pas disponible. Parce que Airbnb considère que vous avez délégué cette partie-là à un logiciel, à un outil qui fait le job pour vous. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a conservé des annonces, et eh bien, euh, qui étaient connectées avec notre channel manager, avec notre, nos politiques de prix, etc. Et on a dupliqué l'annonce. On a fait une deuxième annonce avec les photos présentées un petit peu différemment pour pas que le voyageur soit perturbé et qu'il se dise, bah, je comprends pas bien, c'est le même logement, c'est pas le même prix, etc. Donc, bien entendu, des photos un peu différentes, le descriptif un peu différent aussi. Alors, c'est un voyageur, ils vont peut-être s'en rendre compte, mais je te le dis sincèrement aussi, en toute transparence, Aujourd'hui, on n'a pas été dans cette configuration. On n'a personne qui nous a dit, bah, je comprends pas, j'ai vu de logement. Pas du tout. Euh, par contre, du coup, cette nouvelle annonce n'est pas connectée au Chain Manager. Et donc là, on laisse le système se faire. Alors par contre, il faut être très vigilant, bien évidemment. Il faut bien mettre les co avec la conciergerie, etc. Parce que sinon, euh, les réservations, vous n'êtes peut-être pas forcément les voir. Mais ça veut dire aussi que quand vous faites ça, euh, ça veut dire que vous êtes quelque part très attentif à ce qui se passe parce que moi ce que j'ai pu aussi constater c'est que quand on commence à avoir pas mal de logements ben en fait on a plus une réflexion de masse une réflexion de oui, de, de masse on n'est plus en fait à faire du détail c'est à dire qu'on réfléchit sur la globalité ouais c'est à peu près bon euh, j'ai réussi à remplir mes appartements mais si vous prenez des, parfois certains appartements ben en fait ils sont pas remplis ou très peu quoi. par contre il y en a d'autres qui effectivement vont couvrir mais ça c'est un peu dommage parce qu'en fait on maximise, on maximise pas eh bien la la la la le le la notre activité. L'idée, c'est que tous nos appartements soient remplis, hein, qu'on soit clair. Et, et, et je vous fais cette vidéo dans, dans une période de l'année où justement, dans une période creuse, un peu plus compliquée. Et justement, euh, c'est dans ces moments-là où faut vous poser ces questions-là. Parce que là, il faut mettre des actions en place. Bien évidemment que quand on est sur les hautes saisons, etc., il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça se vend, ça se loue facilement, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur des périodes beaucoup plus creuses, plus basses, là, on a ces problématiques-là. Alors certains diront « moi, j'ai pas ces problématiques, ça se remplit très bien bah, ». Écoute, pas de problème. Mais très certainement, tu fait des actions pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Moi, l'idée ici sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment d'apporter un maximum de solutions, que vous que je vous ouvre un maximum aussi euh, votre vue, vos connaissances, pour que vous puissiez avoir bah, toutes les techniques possibles et que vous puissiez derrière eh bien adopter des stratégies qui vont vous permettre eh bien de maximiser euh, donc euh, vos réservations sur les différentes plateformes. Donc, euh, on active le Smart Pricing, on duplique son annonce, bien évidemment, on la connecte, on les connecte entre elles pour faire en sorte que si une réservation bah, tombe sur un des appartements, bah, elle soit dupliquée sur l'autre. Ça, ça, ça coule de source, mais à mon sens, c'est quand même super super important. Et puis, bien évidemment, l'annonce, euh, on fait en sorte de, euh, comment dirais-je, qu'elle soit la, la, la meilleure possible. C'est-à-dire qu'on on, on remplit toutes les euh, toutes les cases sur Airbnb, notamment euh, toutes les cases, à, comment dirais-je, toutes les euh, les amenities, enfin tout ce qui est euh, euh, j'ai du mal en français, le, le, tout ce qui est service, tout ce qui est proposé dans le logement, il faut bien remplir toute l'affiche, il faut que la fiche soit la plus complète possible qu'aux yeux d'Airbnb, on a une fiche complète. N Oubliez pas aussi que très fréquemment Airbnb, quand vous vous connectez sur leur plateforme, eh bien, il vous fait des, il vous pose des questions. Il vous dit, bah tiens, est-ce qu'il y a un barbecue La télévision Est-ce que tu peux me préciser la taille Faites-le ce travail-là. Faites-le parce que pour Airbnb, ça veut dire que vous êtes, vous êtes actif, vous êtes là, vous êtes bien présent. Vous n'êtes pas derrière un logiciel en train d'attendre les réservations. Vous êtes bien présent. Et ça, j'ai envie de vous dire depuis le début. Moi, ça fait maintenant pratiquement pas dix ans mais un petit peu moins que je fais du Airbnb ou ainsi qu'il y a dix, dix années que je fais du Airbnb, je peux vous assurer que depuis le départ, Airbnb a toujours été dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'ils vont toujours favoriser les hosts qui sont euh, très actifs sur la plateforme et qui sont euh, euh, opérationnels et qui euh, bah, suivent les recommandations, tout simplement. Ceux qui vont faire dans leur coin, il n'y a pas de problème, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'Airbnb va pas forcément les privilégier, ils vont plutôt privilégier ceux qui jouent le jeu et ceux qui sont actifs, ceux qui... D'ailleurs, je vous, je vous le dis aussi, à une époque, par exemple, moi, ce que je faisais, ça remonte ça au tout tout début ça. Hein. Ce que je faisais pour faire voir à Airbnb, que, et, et ça marchait, hein, je vous le dis, euh, ça marchait, ça me permettait de prendre des réservations très rapidement, puisque derrière, j'enchaînais sur des réservations, euh, on va dire, dans les heures qui suivaient, c'est que tout simplement, je modifiais les images. C'est-à-dire que je modifiais soit la disposition des images, soit je rajoutais une nouvelle image, soit j'en supprimais une. Et qu'est-ce que ça avait comme conséquence Eh bien, tout simplement, aux yeux d'Airbnb, ça en fait, il y avait une mise à jour qui était faite sur mon annonce. Et Airbnb l'enregistrait, cette mise à jour, et ça donnait un coup de boost à l'annonce, et l'annonce remontait. Voilà, c'était un petit un un petit un tips de l'époque que, que j'avais. Aujourd'hui, ça, ça ne marche plus, je l'ai retesté, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, ce que j'ai quand même pu remarquer, c'est que vous avez tout le temps, quand vous listez toutes vos annonces, vous avez tout le temps la dernière date de mise à jour. Ça, regardez-le, c'est pareil, ça en fait partie. Alors, ça pue autant de poids que ça l'avait à l'époque, parce qu'Airbnb, c'est un système, si vous voulez, d'algorithme, c'est-à-dire qu'il donne du poids à plein d'actions. Et donc, quand vous faites une action plus une autre plus une autre, bah, ça rajoute du poids et ça augmente votre rating, ça augmente votre taux de ronde, ça, ça, ça augmente en fait votre votre note auprès d'Airbnb. Et plus vous faites tout ça, plus en fait la note est meilleure. Donc vous, vous connaissez pas votre note, bien évidemment, mais dans l'algorithme en tout cas, vous allez être beaucoup mieux, euh, comment dirais-je, référencé parce que vous avez fait toutes ces actions justement qu'Airbnb attend. Alors qu'un gars qui a créé son annonce, qui a connecté son channel manager et on attend que ça se passe. Alors pour certains, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont peut-être dans une région qui fait qu'il y a une demande permanente, donc pas de problème. Mais quand on est, vous, vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de réservation, c'est compliqué, euh, période basse, etc. Euh, là, les gars, enfin, euh, faut, les gars et les filles, euh, mesdames et messieurs, il faut euh, vous bouger. Euh, il faut faire des choses, il faut faire des actions parce que, enfin, pour moi, quand je suis un, qui est entrepreneur, euh, dès que je sens que j'ai une baisse d'activité ou ça va moins bien, j'essaie de comprendre du pourquoi, qu'est-ce qui se passe, que, quelles sont les erreurs que j'ai pu faire, qu'est-ce que je pourrais corriger et il faut corriger tout de suite. Hein. On ne va pas attendre euh, en se disant « Ouais, bah tu sais, de euh, toute façon, en ce moment, euh, euh, c'est la grève, euh, tout le monde fait grève. » Parce que ça, <rire> ça me fait assez rire aussi. J'entends souvent des gens qui euh, me disent « Ouais, mais tu sais, en ce moment, c'est compliqué, les gens, ils n'ont pas d'argent, euh, euh, c'est la réforme des retraites euh, et puis en ce moment, il y a beaucoup de grèves. Ouais. » Ouais, bah j'ai envie de dire ouais, ouais, ouais, euh, oui, peut-être, mais enfin euh, c'est pas une raison pour essayer les bras croisés, et attendre que ça se passe. C'est justement là où il faut être actif, c'est justement là où il faut activer du marketing, il faut mettre en place des offres, il faut revoir ses politiques tarifaires, il faut, euh, comment dire, être actif. Il faut trouver des actions, faire des tests. Euh, c'est ces moments-là justement où il faut vous bouger, quoi. Euh, c'est pas, euh, c'est pas attendre que bah ah, c'est pas de ma faute, hein, j'ai pas de réserve, c'est la faute de pas de, de ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, des fausses excuses. Pour justifier eh bien, les mauvais résultats. Sauf qu'à un moment donné, c'est votre argent, moi c'est mon argent et donc je veux faire en sorte que ça marche et que j'ai mes retours sur investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions, à rajouter aussi, à compléter, à contredire. Bien évidemment, je suis toujours dans une logique, euh, si la, la, la contradiction est constructive, il n'y a pas de problème parce qu'on est là pour avancer. Par contre, effectivement, les contradictions, euh, juste pour le plaisir, ça c'est hors de question, bien entendu, euh, ça ne reste pas sur la chaîne YouTube, bien évidemment, et je pense que vous le comprenez facilement. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut euh, si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.